Alors, je fais aujourd'hui un rapport, un avis en fait du comité des régions sur le paquet, en fait, l'ensemble de textes sur l'union pour l'énergie qui a été présentée par la commission au mois de février. Pourquoi c'est important que le comité des régions dise quelque chose Parce que, d'abord, l'énergie, c'est quelque chose de vital pour tous les citoyens partout. Chacun voit bien qu'aujourd'hui, dans, dans les régions, dans les territoires, on fabrique de l'électricité, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques. Et chacun sait bien qu'en même temps, pour son énergie, notamment pour le pétrole, le gaz, pour se chauffer, pour se déplacer, l'Union européenne dépend de pays extérieurs, par exemple la Russie, les pays arabes, qui ne sont pas toujours des pays très stables politiquement, et donc que notre sécurité d'approvisionnement est une question importante. Et donc il faut que, évidemment, nous portions la voix des territoires, la voix des régions sur cette question. Quel est le lien avec ma région Quel est le lien avec moi Eh bien, moi, je pense que d'abord, chacun devrait s'intéresser à l'énergie. C'est une question importante et c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser qu'aux ingénieurs et aux techniciens. C'est une question citoyenne. Et puis, c'est aussi important pour moi parce que je suis alsacien, donc à la frontière entre la France et l'Allemagne, qui conduisent deux politiques énergétiques différentes. En Allemagne, on arrête le nucléaire. En France, on continue. Il y a des tensions et donc je crois que l'Union européenne doit apaiser ces tensions entre les pays, entre les politiques différentes. C'est le premier et le deuxième, c'est aussi parce qu'on produit de l'électricité de part et d'autre, mais on ne se l'échange pas beaucoup. Et je pense que l'Union européenne, pour l'électricité, pour l'énergie, comme pour tout le reste, elle doit permettre d'effacer les frontières.